Oh nuque ta mère. Voilà. <rire> Allez eh, le pire c'est que t'arrives, ils sont tous morts, t'as vu Y'en a pas un <rire> Putain Il veut quoi lui Couteau. Lui au couteau vas Allez vas-y on y va, on se casse. Bon bonjour à tous, et bienvenue donc dans le nouveau défi de Spartiate euh, en duo avec euh, Mister Scamface. que tu veux te présenter Vas-y on va te laisser te présenter, super euh... Super oui. star que tu es, bonjour oui. à tous c'est ce y a, mais Et voilà Ah oui. ouais c'est plutôt pas mal comme ex ah, présentation Vas-y follow moi Il n'y a pas de chaîne youtube là. mais on fait, il fait partie d'une grande famille la zombie factory D'ailleurs on va parler de ça pendant le défi mais d'abord on va vous expliquer les règles Donc la règle du défi déjà dans un premier temps Masto vas-y Je <rire> sais pas si on pourra ouais, prendre la, la réa on verra tout à l'heure Donc ensuite il y a autre chose Là pour l'instant faut faire un petit peu de points Faut faire ouais. un petit peu de points Il y a une bombe Non Ah bah si en fait Vas-y Vas viens dans ce <rire> Vas-y j'ouvre celle-là, ouvre la prochaine Et on va prendre ça comme arme le canoncier, le double canoncier. Oh là là là là J'ai Je même pas assez de sous Je suis en train d'enregistrer la espèce d'enculé. D'enregistrer une vidéo. Putain, comme par hasard, mon voisin il passe quand j'enregistre des vidéos. mais. Hey, j'ai même pas assez de points pour acheter ton putain. De là, fait, tu veux là. te présenter Bonjour à tous, c'est Mathieu non <rire> c'est euh, les gens qui vont regarder la vidéo enculé Ça c'est pas les followers, ce sont. Là, voilà pour l'instant, il y en a qu'un en fait. On est en train de faire notre défi. et Après, on sait pas combien de personnes regarderont le défi, tu vois. Non, y a pas de direct là. Parce que non, y directo. Oui, est direct. Oui, c'est un français. Non, non c'est le, le grand, le grand scum. <rire> L'immense scum. Il connaît pas, genre il connaît pas. Ohlala, là là, quelle honte. Genre le voisin de Forest il me connaît pas. Ah ouais. J'ai des coups de lag là, mon pote. T'es passé à côté de moi. Oh, c'est bon, je vais rester dessus. Tu fais quoi là, ma gueule J'achète l'arme. Non, mais vas-y, tu me stresses en gros là. En plus, c'était quoi Je voulais faire le défi là et me casser chez toi. Aussi. Allez, maintenant <rire> Ils font pas de respect C'est des chiens Mais c'est ça, faut rester là là Oui. Il y a un petit x2 avec euh... Il faut rester là exactement. Donc en fait, vous allez avoir le droit de prendre donc le canon scié, un masto. Donc là notre un poteau seul. il l'a déjà perdu Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va aller chercher passe, -passe. On va aller chercher la réa après Donc il va avoir droit de reprendre un autre, euh, un autre mastodonte Trop de balle ouais. Et je donc on a le droit -passe. de prendre passe-passe, moi je vais prendre passe-passe pour, pour, voilà, pour ma part je On va bien. laisser le noobie serpiller tout seul <rire> Ils, <sont batards. rire> Ils ont pas de respect <rire> Il est mauvais! Et euh, moi est-ce que je suis mauvais? J'aurais peut-être sa gueule. La moi, Parce que j'aime bien. <rires> le bâtard. Ah, je suis dedans. Ouais. Parce que c'est un bon, a... Vas-y, tu vas prendre la fenêtre, scum Prends la fenêtre et moi je prends devant. De béfi, non, mais prends. Bon. <rire> Vas-y prends la fenêtre, fais des points à la fenêtre, moi je prends cette fenêtre là. Vas-y, hey, t'as des défis toi. Mais ils sont bien. Oh, oh, oh. Il est cool celui-là, moi j'aime bien. Il est pas facile. C'est ce qu'aime. <rire> <rire> Allez, tu vas y arriver. Oh, je défonce. C'est Je suis pas mort de la manche. C'est bien. Bravo, <rire> Voilà scamfuck Bravo Allez follow Scratch88 sur Instagram aussi en passant Non mais ils entendront ceux qui l'entendront Allez sur Instagram et vous laissez des petits commentaires Genre mmh, t'es plutôt pas mal okay, ça, cool. Et si on faisait tourner ton, ton, ton instagram scheme ah, Vas-y casse ouais. Y'a rien dessus tu m'as fait trop bah, guise, quoi, coup, coup, rire quoi ah, si Tu m'as dit ça Il a il dit pas follow le Mon vote il a dit tu le follow sur insta Hein. Non, mais que dalle <rire> il veut quoi <rire> ah, Comme ça gratte Est-ce que tu le follow sur insta Personne moi sur insta T'as combien de followers toi sur insta Mathieu Moi, moi j'en ai pas beaucoup qui regardent mes photos Je suis triste Ouais Peut-être parce que je suis moche non <rire> Parce que je suis roux vous savez, c'est lui qui veut que je raconte ma vie de roue. Il a dit quoi rien compris. Il a dit le concept, il est pas mal ou pas Que je raconte ma vie de roue Euh. Ouais. Je sais pas, la vie d'un roue, ouais, je sais pas. Après, t'as les cheveux bleus quand même, t'es plus roux. Les cheveux roux là. Ah, t'es re-roux Bah, ouais, c'est un boy. Non, non. Je sais pas, t'as eu les cheveux bleus. Bah, Vas-y, on se casse, ou... mange 10 on va, on, va chercher, euh, on va chercher, on va rechercher ton masto, t'as ta deuxième chance, enculé Et tu vas oh prendre ouais. la réanimation et après on se, re on se recasse donc fais vite C'est génial parce que tu me fais faire le trajet en plein manche, je Bah vas-y, dépêche-toi, prends masto Ah bah je suis là, enculé Si j'ai un star tu... L'area la la pfff euh, la perdre, Vas-y <rire> bah, si. Et on retourne là-bas Ouais, moi je prends double coup, moi je me maxi stuff Ouais prends un laser aussi Non non non Non mais j'ai le voilà j'ai le maximum du stuff avec le fusil à pompe tu vois comme ça je suis au max Qu'est-ce que je rigole si tu te fais te défoncer <rire> Il va tout perdre <rire> Maximum Ah ouais tu me relaisses là Ah ouais Non vas-y vas-y je prends j'ai passe-passe Là t'as pas de quoi l'assumer là sont Là il y a une vague qui arrive par là Oh les bâtards eh hey, y'en a un qui vient vers toi, oh l'enculé Oh là là, hey, vas-y la nique ta mère un peu. Eh c'est hey, chaud tiré. gros, c'est chaud. Ouais je vois. Non. Non non tu tournes tu tournes. Mais balance pas de grenade enculé va Ah bah faut bien les tuer. <rire> c'est chaud <rire> <rire> uh, Gros, <rire> <rire> ah, c'est tendu dans la, sur la côté là Eh hey, oui bah oui bah oui bah. <rire> J'ai plus de balles <rire> <Oui, là. rire> J'ai <fais> de <rire> hey, c'est une folie là ce qui vient de se passer! Attends, attends, attends! Oh, non, non, non! Tire les! Fils de pute! Oh là là. Oh oui! Attends, attends! Ah vas-y, viens, viens, viens, viens, viens, viens! Faut que je prenne des balles au oh, calme! Voilà, au oh, calme! On les défend! Ah, tu peux pas dire qu'il est pas violent le défi! ouais, ah, ouais! putain! Ah, Lâche-moi <rire> Pas mal, pas mal. Eh hey, la petite action là, elle était pas mal, celle-là. Oh, t'es fou toi. Y'avait un moment où j'étais bloqué, j'étais suivi là, demi-tour. Plutôt pas mal. Vas-y, eh hey, t'as vraiment des défis de merde. Mais hein. bah, il pue sa mère, tu peux pas dire ça. T'es en train de crier, le mec il est en train de jouir tellement il kiffe et il me dit... Eh, non, des franchement des ouais c'est cool, mais c'est un peu des défis de je sais pas où tu vas les chercher. Bah c'est simple à trouver. Où tu trouves toi tes défis Bah dans ma tête. Y'a des armes, y'a des murs, y'a des... des atouts. Je sais pas moi, t'innoves. Tu prends une arme différente à chaque fois avec un fils de pute différent. Merci mère, merci. <rire> je le prends bien. Des plaisirs bâtards. Fais gaffe derrière, derrière. <rire> ah, on les défonce là. Ah, moi je les défonce là. Hum, des, grands, des grands coups de fusil à pompe dans leur grande gueule. Mais à un moment je un pompe, il va très bien faire, on va être dans le jeu. <rire> <rire> hey, tu, je vais avoir deux cartes dans la tête pour rien sentir. T'as mangé Mathieu Non. Elle arrive chez toi avec des pizzas. En mode pizza yolo ou pas Non Eh il a pas de bras lui. Les... <rire> ah putain. Putain. Putain. Putain. Putain. putain. Comment ça va Mikey et là là on a. Ouais en tout cas on a une petite chaîne communautaire zombie aussi qui a ouverte, merci d'ailleurs on est plus de 1000 maintenant. Plus de 1000 abonnés sur la chaîne communautaire zombie donc pour partager les records les défis, euh, les montages, tout ce qui innove et tout ce qui est bien pour euh, en attendant Black Ops 3 puisque on a un putain de Modern Warfare 3 qui va sortir. Un euh, Modern Warfare 4 excusez-moi. Oh là là Modern 4 qui sort, ça veut dire pas de zombies avant 2015. C'est un Modern Warfare 4 Ouais. Oh ça fait comme ça quand même. Et... Ah, moi j'aime bien là. Mmh. Défonce les fils de fou, ouais. pute. défonce les enculés. Un grande folie. Ah fait pas ça ma femme. Comme ça. Parce que je veux lui vendre. Haha <rire> Qu quoi Le baby Le, le big rubber, là, moi je vois rien du tout moi. Je suis pas fait pour ça mec, je suis roux. <rire> Il te prendrait pas au sérieux les gens. Mmh, non mais les kefs en tout cas ils. S'ils me chopent à faire ça, je pense qu'ils vont me mettre ma race, Ils m'ont déjà chopé à faire ça et je me suis déjà mangé une race. Et ça commence à être un petit peu le bordel. moi la fenêtre là. Ouais, ça va, ça va la fenêtre, c'est simple. Ah mais ils commencent à me mettre des gifs de moins, ils sont sortis c'est ces chiens. rien ils vont rentrer. Ah yeah bah Laissez-moi passer, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous, vous, vous plaît. Aïe, aïe, C'est pas vrai. C'est de vrai. Ah, je rouge. Aïe, allez. <rire> en ici. <rire> moi ici. Moi, ici, c'est mon jardin, mec. Je me promène dedans. Je me promène dans cette pièce. Comme si c'était chez moi. Ah ouais mec. Vérrux c'est mon petit jardin, attends. J'arrive. On, on va décaler, on va décaler, on va décaler, on va décaler. Décalons Allez <rire> Voilà Maman Vas hein. on... Vas-y hein. <rire> Ferme la fenêtre oh, <rire> Y'a un fils de pute dans la porte Encule le Passe <rire> J'ai <rire> passé moi <rire> Allez on y va. Ah non Ah non ah, oh Non non, non, non <rire> Oh salam Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était donc un défi de partir en compagnie de Scum. Merci d'avoir participé. Je pense que t'as rigolé, c'était marrant non pour le coup. Il n'y a pas de quoi. Bon, en tout cas si vous voulez donc reproduire le défi et faire plus que nous, c'est-à-dire plus que 14, vous pouvez envoyer votre vidéo en commentaire directement dans les commentaires. Voilà. C'était Foris et Scum Pro du Zombie. A bientôt pour un nouveau défi que Ciao, ciao. Ciao.